La vitamine C à forte dose permet de guérir le cancer. Pourquoi personne ne l'utilise en chimiothérapie ou en thérapie tout court en cancérologie C'est toute la question et voici la réponse. la vitamine C se glisserait aujourd'hui au centre d'un enjeu universel, la façon globale de gérer notre santé. Je n'aurais jamais connu la tuberculose si Sourou, ma fiancée, n'avait pas failli en mourir. La tuberculose est une maladie infectieuse des poumons. Lorsqu'elle développe une résistance aux antibiotiques, la bactérie de la tuberculose se déplace dans le sang et se propage dans tous les organes. C'est ce qui se produit avec Sourour. En quelques mois, elle passe de 58 à 37 kilos. Les antibiotiques les plus puissants sont inefficaces. Elle semble alors condamnée. Je refuse de la voir partir. Dans un ultime recours, je m'informe et découvre un protocole de soins américain méconnu. Deux médecins, français et algériens, acceptent de le mettre en œuvre en urgence. Jusqu'à 240 grammes de vitamine C par jour, en perfusion intraveineuse. Cinq semaines de traitement plus tard, elle est guérie. En réalité, ce cas ne tient pas du miracle. Des scientifiques et des médecins du monde entier ont déjà attiré l'attention sur les vertus salvatrices exceptionnelles de la vitamine C. Je poursuis alors mes recherches et découvre que la vitamine C est utilisée depuis des décennies dans la lutte contre les grandes maladies. Pourquoi ne pas encourager les études sur le sujet et rendre publics les résultats obtenus autour de la vitamine C Les intérêts de l'industrie pharmaceutique ne seraient-ils pas en réalité directement menacés par cette molécule naturelle Ce qui est sûr, c'est que la vitamine C a sauvé ma fiancée. Aujourd'hui, elle est enseignante dans un collège à Tunis. Cette histoire m'évoque les mots de Linus Pauling, double prix Nobel de chimie et de la paix. Ne laissez jamais les autorités médicales ou les politiciens vous tromper. Constatez les faits et décidez vous-même comment vivre une vie heureuse et comment édifier un monde meilleur. La plupart des espèces animales possèdent la faculté de synthétiser de la vitamine C. L'organisme humain, lui, ne la fabrique pas et nous oblige à la trouver dans notre alimentation. Un patient reçoit de la vitamine C à forte dose aux états unis Et pour beaucoup de gens, c'est choquant d'apprendre que nous utilisons la vitamine C comme un, un oxydant. C'est choquant parce que la vitamine C est toujours utilisée à petite dose pour traiter l'asthénie, la fatigue. Et parce que la plupart des études publiées sur la vitamine C, la décrivent comme un, un incroyable pouvoir antioxydant. Dans euh, le NIH, qui est un centre de recherche, euh, dirigé par le docteur Lévy, enfin le, le professeur Lévy, Marc Lévy, il a publié au, au moins 6-7 articles sur, sur la vitamine C. Sur le fait que nous devrions revoir entièrement le rôle et la fonction de la vitamine C. Et oui. Parce qu'il était en mesure de déterminer qu'à très forte dose, et dans un délais très court, lorsque les gouttes descendent très très vite, à la vitesse de 1 g par minute, par les voies périphériques, soit, donc, dans le cas d'un patient traité, 30 grammes en 30 minutes. C'est une solution donnée rapidement dans un délai très court. Qu'est-ce que c'est C'est un agent -tueur des cellules malades. Le peroxyde, c'est la solution. Maintenant, nous avons beaucoup d'oxygène dans le corps. Un patient qui est traité sous O2, on va le préparer, on va, lui... on va provoquer ça, ce phénomène-là. En le mettant sous O2 pendant qu'on lui donne de, de la vitamine C, c'est très important. C'est pas nuisible, car nous, nous, on produit des, des quantités incroyables d'enzymes qui neutralisent justement la le peroxyde. Pardon. Il s'avère en réalité que la vitamine C, prise quotidiennement en quantité plus importante, offre des effets protecteurs stupéfiants. Elle renforce le système immunitaire. Elle améliore l'absorption du fer, elle est essentielle à la formation du collagène, son pouvoir antioxydant fait d'elle un anti-âge puissant, elle réduit les taux de cholestérol, elle a un effet détoxiquant contre le tabac et l'alcool. Enfin, bref, la liste est longue. Et c'est de cette manière-là qu'on va commencer à traiter les tumeurs. Parce que la tumeur, elle, enfin les tumeurs, elles, elles n'ont pas cette capacité-là. C'est justement euh, ça la clé de, du succès du traitement. Donc, on prépare un patient avec de la vitamine C et de l'oxygène. En vue d'un traitement fort, puissant, pour traiter le cancer. En France, dans son ouvrage intitulé « La vitamine C et ses alliés indispensables à la santé », le docteur français Pierre Corson, affirme que la vitamine C est le véritable chef d'orchestre des réactions biochimiques qui conditionnent la vie. La majeure partie du corps médical fait preuve de scepticisme au sujet de la vitamine C. Alors que des prix Nobel, des professeurs, des scientifiques, des médecins du monde entier ont produit des études qui prouvent son efficacité. La vitamine C... Elle existe euh, sous différentes formes, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. En tout cas, nous avons tout l'oxygène nécessaire dans le corps, ainsi que des donneurs d'électrons, au moment où le traitement commence, pour recevoir la vitamine C et provoquer la, le, le peroxyde. À ce moment-là, quand l'oxygène et la vitamine C se rencontrent, et que le peroxyde est formé. Eh bien, avec la forte dose de vitamine C, c'est comme une chimiothérapie. Voilà ce qui se passe. On a un traitement chimiothérapie, mais non destructeur pour le corps. Et c'est ça qui est important. C'est ça l'avancée. La capacité à haute dose de vitamine C à tuer les tumeurs cancéreuses est similaire à la chimiothérapie. Linus Pauling, chimiste, physicien américain, seul scientifique au monde à avoir été récompensé de deux prix Nobel, consacrera environ 40 années de recherche et d'études sur les incroyables bienfaits d'une prise quotidienne et importante de la vitamine C. Pourquoi le corps médical ne l'utilise pas Pourquoi il ne l'utilise pas vous pouvez voir les publications qui ont été faites de Marc, de Marc Lévy et toute son équipe du NIH. Les rapports qui ont été effectués sur les recherches de la vitamine C ont démontré ce que je suis en train de vous dire. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire est tout simplement le rapport du docteur Lévy. Dans certains articles, ça a été publié sur l'Institut National du Cancer aussi. Les recherches ont, ont montré que dans ce phénomène-là, nous avions utilisé la vitamine C depuis de nombreuses années comme agent antitumoral. En mai 2013, William Jacobs, chercheur, professeur de biologie, d'immunologie et de génétique à l'Institut Einstein de l'Université de médecine de New York, publie un article faisant état d'une découverte qu'il qualifie de stupéfiante. La vitamine C tue toutes les formes de tuberculose, y compris les formes multi- et ultra-résistantes contre lesquelles les antibiotiques les plus puissants au monde ne fonctionnent pas. Depuis très récemment, que de, euh, à peu près 2000-2005, nous avons des études qui sont précises sur les effets bénéfiques de la vitamine C contre le cancer. Nous avons découvert le mode d'action antitumorale de la vitamine C avec l'oxygène. Et nous pensons depuis Linus Pauling jusqu'à l'année 2000 que c'était son pouvoir antioxydant qui guérissait. Mais c'était justement une erreur. Exactement tout le contraire. A très forte dose, la vitamine C, dans un court délai, vous aurez un processus oxydatif de la vitamine C. Donc ça confirme quoi Ça confirme les points que que l'on apprend en pharmacologie. La pharmacologie en Europe et la pharmacologie aux États-Unis est différente sur ce point-là, le plus fondamental en pharmacologie. La différence entre le venin et le remède n'est pas les éléments, mais c'est la dose. C'est la dose. Ça veut dire quoi, au L'eau peut être bénigne à une certaine dose, peut-être mortelle à une autre. La même eau à très grande quantité. Ça veut dire ça. C'est la dose qui est importante. Et c'est justement la même chose avec la vitamine C. C'est tout, tout simple. C'est la même chose. N'importe quel élément, avec n'importe quel élément d'ailleurs. À certaines doses, il y a un effet. Et à une différente dose, il y en a un autre. Alors, les expériences sur la vitamine C euh, ont été révélateurs. En France, on l'utilise? Oui, on l'utilise. Autre nouvelle rapidement, mais quand même une bonne ici. On a une vidéo euh, qui nous parle de ce patient qui était dans un hôpital en Nouvelle-Zélande qui s'est fait administrer des doses importantes de vitamine C. Alors ça, ça fait déjà un certain temps qu'on euh, qu qu sait ça. Sauf qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont même refuser de le faire. Alors celui-là, là, en Nouvelle-Zélande, a même refusé. Il a fait du spa avec eux autres. La personne, qu'est-ce qu'elle avait? Écoutez, ce monsieur-là était sur le point de mourir. Là. Euh, on l'avait déclaré condamné carrément. à avait attrapé le virus de la grippe euh, porcine. Euh, et puis là, euh, on n'avait trouvé aucune solution. On a dit que cette personne était pour mourir, euh, qu'il avait plus rien à faire. On avait même demandé à la famille de le débrancher. Euh, il était sous le respirateur euh, artificiel. Et puis, euh, la famille a finalement réussi à pousser l'hôpital en question, à lui injecter euh, des doses massives de vitamine C intraveineuses. Et puis, euh, ben, comme dans plusieurs autres cas qu'on a vus dans le passé, Imaginez, le monsieur s'est mis à respirer par lui-même et puis euh, finalement, a finalement guéri alors que l'hôpital l'avait carrément condamné. Alors imaginez, euh, ça, je ne en dis pas plus, là, je vous laisse découvrir la vidéo. Très, très intéressant. Si vous êtes euh, dans ce cas-là, écoutez, pensez à ça. Euh, ça fonctionne et puis il y a même d'autres aussi façons d'y arriver. Vous savez, la vitamine D est très importante. Euh, au niveau du cancer aussi, on a réussi là, même à faire à se résorber des cancers en injectant des doses massives de vitamine C en intraveineuse. Alors euh, évidemment, ce n'est pas juste des comprimés qu'on prend. là. Euh, si on parle de doses vraiment très massives là, de vitamine C directement dans le sang. Alors euh, ça, c'est une nouvelle euh, des plus intéressantes à découvrir. Mais on l'utilise à différentes doses, comme agent détoxifiant après la chimiothérapie et après la radiothérapie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on utilise la vitamine C pour réparer les conséquences de la chimiothérapie. Pourquoi on n'utilise pas la vitamine C comme chimiothérapie tout court C'est bien là, on peut se demander si ce n'est pas une histoire de pognon tout ça. Je ne veux pas être diffamant. Pourquoi, Parce que, pourquoi on utilise la vitamine C après la chimiothérapie Elle permet de réparer les conséquences de la chimiothérapie qui est destructrice. C'est pourquoi nous utilisons la vitamine C comme antioxydant. Autant que nous sachions, les résultats sont très très bons et là, oh, écoutez-moi bien. Pour l'instant, pour les études qui que ont été faites sur 5 ans, et elles continuent, voici les chiffres de différents cas de cancer. Nous avons constaté que les patients ayant reçu la vitamine C à haute dose qui ont demandé cette thérapie, hein. Nous avons un taux de survie de 20 fois supérieur en comparaison avec les thérapies conventionnelles. Dans le cancer des poumons, ces travaux montrent les meilleurs résultats. Dans le cancer du colon, c'est seulement 2 fois. Dans le cancer du sein, c'est 3 à 4 fois. C'est très impressionnant, mais ça ne marche pas sur tous les patients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que qu'avec la thérapie conventionnelle, généralement moins de 1% des patients diagnostiqués avec un cancer survivent jusqu'à 5 ans. Alors, avec la vitamine C, c'est 20% qui sont sauvés. 20% sont sauvés. C'est là justement le message important que j'ai à passer. Je ne veux pas me mettre contre le corps médical, je n'ai pas les épaules. Ce que je peux vous dire, c'est que la vitamine C, vous pouvez en consommer tous les jours. Alors la vitamine C, qu'on appelle aussi acide ascorbique, est réputée pour ses cures antifatiques l'hiver. Elle est une des vitamines les plus sensibles, c'est-à-dire qu'elle se dégrade assez facilement à la lumière et à la cuisson. La vitamine C joue un rôle fondamental dans le métabolisme du glucose, du collagène, des hormones thyroïdiennes, de l'acide folique et des acides aminés. La vitamine C est antioxydante, donc elle a un rôle dans la neutralisation des radicaux libres et elle est également à lutter contre la fatigue. Elle va aider aussi à augmenter l'absorption du fer non-héminique, c'est le fer qu'on trouve dans les végétaux. Alors, les apports journaliers conseillés pour les adultes et les adolescents sont de 110 mg par jour, ce qui correspond à la consommation d'une grosse orange par exemple. Chez les enfants, on a une consommation conseillée d'à peu près 95 mg par jour. L'apport conseillé est de 120 mg pour les femmes enceintes et de 130 mg pour les femmes allaitantes. Alors en général, tous les fruits et légumes sont riches en vitamine C. Le fruit le plus riche en vitamine C est l'acérola qui contient 1000 mg pour 100 g. Souvent, on trouve justement des comprimés d'acérola croqués en guise de cure antifatique pour l'hiver. Après, on a aussi d'autres fruits comme la goyave, cassis ou l'argousier qui sont très riches en vitamine C. On trouve aussi beaucoup de vitamine C dans le persil, le poivron rouge et l'orange. Alors la carence en vitamine C est quand même assez rare de nos jours, mais elle peut entraîner une maladie bien connue, le scorbut. C'est une maladie qui va se caractériser par des troubles intestinaux, une anémie et une grande fatigue. Alors les symptômes qui caractérisent une carence en vitamine C sont euh, principalement une fatigue, euh, une dépression aussi et euh, des gencives qui vont être assez sensibles ou saignantes. Alors, L'excès de vitamine C peut provoquer des calculs rénaux, bon, après la limite est assez euh, élevée tout de même, et euh, aussi peut provoquer une accumulation de fer dans l'organisme, ce qui peut être aussi toxique. Vous avez aussi l'acide ascorbique pur, qui est de la vitamine C. Attention, pas à forte dose, vous avez, si vous n'êtes pas cancéreux, si vous n'êtes pas suivi par un corps médical, ne prenez pas ça à forte dose. À petite dose, si vous voulez, mais, vous avez ça dans les fruits et légumes. D'accord Ça, c'est pour la vitamine C. Manger tous les jours, et ça, c'est un conseil nutritionnel. Mangez tous les jours de la vitamine C, c'est possible. Si vous consommez des fruits et légumes, du cassis si possible, du poivron cru assez souvent. D'accord si vous consommez des baies de goji, du Lingzi, du ginseng, si vous consommez ça tous les jours, vous allez vous purifier le corps. Chaque matin, prenez un verre d'eau tiède avec du citron pour nettoyer le foie. Et comme disait Lingzi Yuan qui a vécu, je ne vous dirai pas son âge, parce que vous allez être surpris. Lui, il a donné des secrets de longévité, c'est un médecin herboriste. Vous irez voir sur Internet ses conseils des herbes chinoises en parallèle avec tout ce que je vous ai dit. Comme disait Ling Xi Wen, marchez comme une tortue et dormez comme un chien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mes amis. Abonnez-vous. Merci beaucoup.